Ah ben on va à l'agence Voltaire de la BNP Paribas pour opérer une réquisition citoyenne. Nous nous demandions depuis un an la fermeture des sept filiales de BNP Paribas aux îles Caïmans. Nous n'avons pas eu de réponse satisfaisante de BNP Paribas, donc nous avons décidé de renforcer notre action et notre lutte contre l'évasion fiscale en empruntant... Euh, quelques fauteuils dans cette agence de façon à renforcer notre, notre assise dans la lutte contre l'évasion fiscale. Vous savez peut-être que BNP Paribas est parmi les banques françaises qui contribuent de la façon la plus importante à l'évasion fiscale avec de nombreuses filiales dans les, dans les paradis fiscaux. Allez, on à la réquisition. C'est une action qui devient de plus en plus nécessaire face à, à, au cynisme euh, des banques. Les grandes banques françaises sont massivement implantées dans les paradis fiscaux. Elles nous disent que c'est pour être le plus près possible de leurs clients. Mais que font leurs clients dans les paradis fiscaux si ce n'est euh, cacher euh, leur fortune et frauder euh, le fisc, notamment le fisc français. Donc après le scandale HSBC, nous voulons mettre en lumière le scandale BNP Paribas. Euh, la présence massive de cette banque, la plus grosse banque européenne, qui est présente massivement dans les paradis fiscaux, et notamment dans les îles Caïmans. À la direction de BNP Paribas, euh, dès que vous aurez annoncé la fermeture de vos agences dans les îles Caïmans, nous vous rendrons immédiatement ces fauteuils, puisque nous aurons rempli notre mission. Attaque a lancé depuis un an une campagne contre les requins de la finance et des multinationales. L'année dernière, nous avions trois cibles, donc bnp Paribas que nous n'avons pas réussi à faire céder, qui n'a pas fermé ses filiales dans les paradis fiscaux. Par contre, les deux autres cibles ont obtempéré, si vous voulez, à nos demandes, puisque Unilever a accordé finalement, après beaucoup de luttes des salariés concernés, Unilever a accordé son soutien au démarrage de la coopérative euh, Fralib, à Marseille, une coopérative de, de thé et d'infusion euh, naturelle. Euh, et euh, la deuxième euh, victoire que nous avons reportée c'est le retrait de la Société Générale du financement du projet charbonnier Alpha Alphacol euh, en Australie. Donc déjà deux victoires à notre actif pour la première année de campagne en 2014 et nous espérons euh, avoir le même succès en 2015. Et cette année, nous avons trois cibles BNP Paribas, donc pour sa contribution euh, majeure à l'évasion fiscale, et aussi pour les projets euh, climaticides que la banque finance, notamment euh, dans le charbon en Australie. Et nous lui demandons d'interrompre ses financements à ces projets euh, qui vont dégager des, des milliards de tonnes de CO2 dans les, dans les années qui viennent. Euh, la deuxième cible, c'est Total, pour son investissement euh, dans la recherche euh, de gaz de schiste euh, en Algérie, dans le Sahara algérien. Nous demandons à Total d'interrompre euh, ses recherches et l'exploration du gaz de schiste en Algérie. Et notre troisième cible c'est Sophie Protéole, euh, rebaptisée récemment Avril, qui est euh, une grande multinationale peu connue euh, de l'industrie agricole-alimentaire et qui en France est en train de développer des fermes-usines, euh, notamment euh, des fermes avec des milliers de, de cochons et de truies en Bretagne. Et nous demandons donc à Sophie Protéole d'abandonner euh, ces projets euh, d'usine à, à cochon.